Bonjour, je m'appelle Virginie guignard je suis fondatrice d'un écosystème. Un écosystème, c'est-à-dire, c'est un ensemble d'organisations qui permettent euh, ensemble de répondre à des besoins de communautés euh, et euh, ces communautés peuvent avoir des besoins business ou alors des besoins ONG. Euh, ce matin, quelqu'un m'a dit euh, « Je veux devenir membre de votre association. » Et puis là, j'étais très, très embêtée parce que je lui ai dit « Mais nous, on s'occupe des communautés. » Parce que notre dimension à nous, c'est de faire du territorial. Territorial, ça veut dire quoi Ça veut dire de la gestion à 360 degrés de problèmes que peuvent avoir des communautés, ou alors des com nouvelles communautés qui vont se créer. Comment faire pour faire des nouvelles installations de vie nouvelles, Des nouvelles installations euh, sanitaires, euh, des nouvelles installations euh, euh, d'équipement eau électricité etc aussi des nouvelles façons de manager les communautés euh, manager des communautés euh, qui ont des soucis euh, en particulier on est spécialisé dans les communautés de victimes victimes de guerre victimes de famine aujourd'hui avec le coronavirus euh, je pense d'ici quelques mois malheureusement une bonne partie du monde fera partie de cette catégorie l'on appelle des victimes, c'est-à-dire des gens qui ont des séquelles suite à des chocs psychologiques ou des chocs physiques, ou des chocs venus euh, de conflits ou de famines, euh, des sans abri aussi pour nous, qui font partie des gens, les gens qui font partie des victimes. C'est très, très large, c'est clair. C'est pour ça que nous nous focalisons sur des communautés de victimes qui demandent à faire appel à nos services, c'est-à-dire que nous ne décidons pas, je ne sais pas, moi, demain, d'aller euh, à New York et de dire on va s'occuper des sans abris de New York. Non, en fait, ça marche pas comme ça. Nous, en fait, on fonctionne euh, avec des communautés qui viennent, qui nous contactent et qui nous disent « mais Écoute, Virginie, euh, on a tel problème. » Par exemple, à Dallois, le problème qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient plus de services publics Et donc, comment est-ce qu'on fait pour remettre en place un service public là où il n'y en a pas ou là où il n'y en a plus, par exemple euh, ça peut être aussi, euh, ben voilà, on a une grande communauté de victimes, victimes de guerre, et ces victimes de guerre, ben, elles ont un souci parce que leur vie s'est arrêtée il y a dix ans. Euh, il y a eu des jugements du tribunal pénal international, mais comme les indemnisations ne viennent pas, les gens ne redémarrent pas dans leur vie. Alors comment faire pour que des gens qui attendent quelque chose, donc lorsqu'elles là une indemnisation, repartent dans la vie, euh, sans que cette indemnisation devienne un frein ou un blocage à leur futur euh, tant qu'ils ne l'ont pas encore euh, touché. Donc ça, ça fait partie des choses, euh, des sujets qui nous intéressent, de travailler avec ces communautés. Notre objectif à nous, c'est de donner euh, les moyens à toutes les communautés qui, donc, qui font appel à nous pour renforcer leurs racines culturelles, leurs racines euh, identitaires, mais aussi développer des nouvelles façons de travailler, de vivre ensemble, euh, des nouvelles façons de faire du business. Euh, parce que souvent ce sont des régions où finalement les gens ne construisent pas, mais sont plutôt incités à partir de chez eux pour essayer de trouver un, un monde meilleur. Et nous, on est là pour leur donner les outils pour se créer un futur, là où ils habitent, sur la terre de leurs ancêtres, euh, avec leurs grands-parents, avec leurs enfants et ne pas prendre de risques à passer euh, à travers des mers et peut-être en mourir. En fait. Donc voilà, Donc nous on est là en fait pour améliorer la vie des gens, pour leur trouver des solutions. Euh, notre objectif n'est pas non plus euh, de chercher des fonds pour des projets d'ONG qui existent déjà. Nous mettons en place des programmes donc, que nous créons avec les communautés et après nous cherchons des fonds pour mettre en place ces programmes. Un de ces programmes qui est très très important, c'est le programme des centres de résilience. Les centres de résilience, qu'est-ce que c'est euh, Ce sont en fait des centres multimodaux, qui coûtent assez cher en fait, euh, dans lesquels en fait on va mettre tous les services locaux qui n'existent pas et qui sont importants pour la population. Alors ça peut être une maternité, ça peut être un hôpital, ça peut être un centre de formation, euh, ça peut être un centre de bureau, un centre business, parce que quelquefois, dans certaines régions, il y a des gens très, très actifs qui ont plein, plein d'idées, mais il n'y a personne pour les aider à créer des entreprises, par exemple, ou à euh, les aider à, à exporter leurs produits. Donc ça, c'est possible. Ça veut dire que dans ces centres, en fait, on va évaluer au préalable avec les gens, c'est quoi qui est important pour eux et euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les aider. Voilà, ça c'est une chose très importante, c'est un point vraiment important à, à, à poser. Euh, autre point important sur lequel moi je suis extrêmement stricte, c'est que nous sommes une ONG d'utilité publique, donc nous ne payons pas d'impôts, donc nous pouvons recevoir des donations hein, de partout dans le monde, c'est pas un souci. Par contre, nous, euh, nous avons un point d'honneur à rester neutre au niveau de la religion, c'est-à-dire nous ne prenons pas parti d'une religion par rapport à une autre. Nous tenons aussi à rester neutres par rapport à la politique, c'est-à-dire que nous ne nous immisions pas dans la politique. Par contre, nous aidons les gens par le dialogue à essayer de comprendre, en fait, ou à faire des prises de conscience que, euh, par exemple, dans certains pays du monde, à chaque fois qu'il y a un problème de rotation, les partis politiques bah, envoient leur... Euh, leurs membres faire de la guerre euh, aux membres des partis politiques adverses. Il en résulte une guerre civile. Euh, une guerre civile, ben, ça fait beaucoup de morts et ça fait à beaucoup de victimes. Dans certains pays, les guerres civiles, ben, c'est à chaque fois qu'on change de président. Donc, ça veut dire tous les dix ans, en gros, ben, il y a une guerre civile. Euh, je pense que les populations euh, n'en ont plus besoin, sont un peu épuisées et elles ont plutôt besoin qu'on les aide à se construire, à se reconstruire, à aller de l'avant plutôt que de les pousser les uns contre les autres encore une fois euh, et euh, avec les conséquences que l'on connaît hein. parce que les guerres civiles ben c'est pas exactement la même chose que les guerres de pays en pays parce qu'après la guerre civile ben il y a la paix puis quand il y a la paix ben il y a ceux qui ont gagné qui vivent euh, dans la maison d'à côté de ceux qui ont perdu et ça crée beaucoup beaucoup de problèmes sociétaux, sociétaux, sociétaux ou bien je ne sais plus euh, et euh, ça crée euh, beaucoup d'orphelins qui, après, n'ont ben, pas les moyens de poursuivre leurs études. Ça crée beaucoup de pauvreté parce que une victime, en général, elle a, elle a du mal à repartir dans la vie et elle commence à... Même si elle a été quelqu'un de très riche, euh, souvent, ben, le fait d'être victime, ben, ça fait que le départ dans la vie, il n'y en a plus, en fait. Et ça finit par donner une personne extrêmement pauvre au bout de quelques mois, quelques années. Et, ça veut dire qu'il y a tout un réapprentissage à faire de la vie avec toutes ces personnes. Euh, et nous, nous sommes contre la perfusion. C'est quoi la perfusion C'est-à-dire, on prend une population qui a des problèmes pour s'alimenter et on leur amène de la nourriture tous les jours. Nous, on est contre. Par Pourquoi Parce que c'est un système qui n'a pas de fin, qui ne fait qu'alimenter finalement la gestion des ONG parce qu'une ONG euh, qui doit nourrir des gens, bah, ça lui fait du boulot. Nous, on voudrait ne plus avoir de boulot euh, au bout d'un moment, quand on s'occupe d'une communauté, parce qu'on on veut, je souhaite, en tant que fondatrice et puis mes membres aussi, euh, qui accompagnent nos projets, nous souhaitons en fait que ces personnes qui aujourd'hui dépendent de nous ou dépendent d'autres ONG, demain, soient complètement autonomes et puissent se prendre en main elles-mêmes. C'est une question de dignité, c'est une question de viabilité en fait communautaire et c'est aussi une question d'avenir, aussi bien pour une région que pour un pays, d'avoir des gens qui se prennent en main eux-mêmes et qui vont, et peuvent être à nouveau fiers de ce qu'ils font et qui peuvent montrer l'exemple à leurs enfants qu'il y a un avenir dans la région où ils habitent. Voilà. Donc ça, ça fait partie un petit peu de la philosophie générale. Donc cette vidéo je l'ai faite à destination des gens ou des organisations qui souhaitent rentrer en fait, dans notre euh, consortium, donc euh, qui souhaitent être membres de notre ONG. Alors dans les membres nous avons donc des communautés de victimes, mais aussi des, des communautés de start-up, euh, des start-up qui peuvent être dans des régions euh, où se trouvent beaucoup de victimes, hein, qui peuvent être fondées aussi par des personnes qui ont eu des problèmes, je dirais, psychologiques ou physiques euh, lors de conflits ou, ou, ou autre chose. La famine, c'est aussi euh, un choc psychologique, par exemple. Et, comment dire, euh, donc, ces communautés peuvent être diverses et variées. Donc, notre but à nous, c'est d'optimiser, d'aider euh, des communautés à s'intégrer ou à aller mieux euh, pour aller vers l'avenir et pour construire demain, tous ensemble. Et euh, donc voilà, donc cette vidéo, c'est à destination de toutes les personnes qui ont envie de nous rejoindre et simplement pour qu'elles comprennent exactement nos objectifs et qu'elles comprennent qu'est-ce qu'elles peuvent nous demander aussi. Donc nous ne faisons pas de la recherche directe d'argent, nous comprenons qu'il y a de grands malheurs un peu partout dans le monde, mais nous nous focalisons sur la création de programmes et aussi la représentation de produits qui nous paraissent de qualité. Aujourd'hui, par exemple, euh, personnellement, j'ai accepter un contrat qui euh, fait que je suis présidente, en fait euh, représentante en fait euh, d'un groupe chinois qui fait dans le healthcare donc c'est à dire les masques les machines à respirer etc pourquoi parce qu'en en fait c'est pour faciliter la comment dire la vente de ces produits auprès des gouvernements auprès des grossistes afin que les personnes localement puissent accéder soit à des services qui sont autour de ces fournitures soit directement peut-être acheter des masques pour se protéger par rapport à ce qui peut se passer aujourd'hui euh, dans cette situation de crise, voilà. Donc moi euh, bah, je vous souhaite beaucoup beaucoup de chance, euh, je vous souhaite de rester tous en bonne santé, et puis euh, si vous voulez parler avec moi euh, euh, dans pas longtemps, on peut avoir une discussion, euh, quant à savoir euh, si euh, votre communauté peut nous rejoindre ou si vous avez envie de créer une nouvelle communauté par rapport à un, programme, un problème ou un programme euh, nécessaire dans votre pays et euh, pour lequel nous pourrions trouver des solutions avec vous. À bientôt. Au revoir.